Salut les j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de guêpe germanique vulgaris. Ça, on va voir sur place si on peut voir le petit point ou les trois petits points ou le trait. Euh, on est sur la maison qu'il y a derrière moi. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Sur façade, vous allez voir, il y a une boule extérieure. Euh, J'ai vu qu'il y avait quelques frôneaux asiatiques qui venaient chasser la guêpe. Donc, si on peut filmer ça, ce ben, ça serait cool. Euh, je vais m'habiller, vous montrer ça et je vous dis à de suite. Allez c'est parti pour le combat. Allez on va monter voir ça. Donc travail en hauteur sur une échelle. Donc il faut faire vraiment vraiment attention. Bien caler son échelle. Je vais vous montrer ça. On voit quelques frelons asiatiques s'attaquer aux guêpes. Ça s'attaque pas que aux abeilles. Allez, je vais tourner l'écran. Je le stylet. Vous voyez les frelons sur le, le nid de guêpes Regardez-moi les guêpes. Ils viennent devant ils attendent. on voit que les guêpes ne bougent pas trop, on peur des frelons, c'est vraiment dommage. Il se pose directement sur le nid. Hum, je vais me régaler. Bon ben là on va envoyer la poudre. Il y a deux entrées principales. Et là, il faut faire très doucement parce qu'on est en équilibre. Et un peu de ce côté. Après moi, derrière le nid, il doit y avoir un trou. Donc les défrelants, ben, ils ne sont plus là. Ils sont dit merde, il y a des défrelants avec sa poudre, on se casse. Par contre, j'entends des guêpes arriver derrière. Alors, on va découper le nid on va voir ce que ça donne. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, il y a un trou dans le mur. Les allez, allez, allez. allez, on redescend, on laisse agir. Bon. Maintenant, ben, les guêpes vont mourir. Les frelons, ben, il doit y avoir un nid de frelons asiatiques pas loin, donc euh, où, mais je sais pas. Il y a du bois partout. Je vais replier le matériel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Euh, ça change du frelon. On est sur de la guêpe germanique ou bulgariste. Je vous avoue, j'ai pas eu, avec la combinaison, la possibilité de voir leur visage. On verra dans les ralentis de vidéo, peut-être. Mais c'est tellement petit comme la guêpe que, bon, il faut avoir des bons yeux. Quoi. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.